bonjour, c'est Ricky Engjëhadan de, de Cooler Bunker et d'RAV de Développement. Je suis ici dans les locaux de Dijinov Asus en Tunisie avec Monsieur Mohamed Ali Touati, le fondateur et CEO de Dijinov Tunisie, un des partenaires de Cooler Est-ce que c'est possible de vous introduire Bonjour, je me présente, donc, euh, Mohamed Ali Touati. Aujourd'hui donc. Euh, je, je participe à cette entrevue-là euh, dans, dans le cadre de mission commerciale euh, du Québec. Donc, euh, merci de se présenter d'ailleurs dans euh, nos locaux et d'avoir le, le plaisir donc, euh, pour cette collaboration. Aujourd'hui, euh, en tant que Mohamed Ali, donc, euh, je dirige Digineuve depuis euh, 2016. Donc, euh, ça fait euh, au bout de 6 ans déjà. Donc, collaboration donc euh, et de travail dans le secteur IT. Euh, J'apporte deux casquettes à 19 La casquette de développement du secteur IT, donc parce que de background je suis un ingénieur en informatique Puis voilà, il s'est avéré que je dois accentuer mon background en termes de, de gestion, managériale et de leadership. Donc je me suis intégré à l'école de University of South Wales, donc à South Wales en Angleterre. Là donc j'ai passé au bout de moments de deux ans via lequel donc je me suis gradué avec le master en business administration. Et bien là donc pour que je puisse appliquer cela donc ce que j'ai appris donc dans dans Diginov et dans l'écosystème où Diginov participait. Monsieur, tu été, -nous de l'historique des, des dernières années de Diginove, du démarrage jusqu'à son état actuel Alors, l'historique de Diginove. Donc, euh, Diginove euh, a été créé et fondé depuis 2016. L'objectif, c'est que derrière, on apporte un environnement euh, à la fois familial et entrepreneurial pour construire euh, vraiment l'identité du digital pour l'accompagnement des entreprises ou bien des entités gouvernementales même donc euh, des organisations à votre but non lucratif. Donc euh, ça ça fait de, depuis 2016 et puis donc euh, on a commencé avec 5 euh, personnes euh, donc euh, de qualité et puis donc euh, en 2018 on a construit euh, une entité robotique pour euh, adresser euh, le début euh, de la révolution donc de l'industrie 4.0 donc on était pionniers donc euh, dans ce domaine là et puis on, on a élargi euh, notre euh, écosystème pas pour faire tout mais plutôt euh, pour faire euh, ou répondre euh, à toute la valeur ajoutée donc euh, qui couvre donc euh, toute la chaîne donc de delivery de, de la couche matérielle jusqu'à la couche donc euh, software et puis voilà donc euh, au fil donc euh, des années euh, on a euh, construit une spin-off qui s'appelle Design Code qui est spécialisée non plus euh, non seulement dans, dans tout ce qui est euh, expérience utilisateur mais plutôt dans euh, l'expérience euh, customer voilà donc euh, ça c'est Design Code et puis fin 2021 après euh, le Covid donc euh, on a construit une deuxième filiale qui s'appelle euh, Fortitoo qui est spécialisé dans le Web 3.0. Donc avec FOTITO Factory, donc on a vraiment complé, complété toute la chaîne donc de l'industrie 4.0 jusqu'au Web 3.0. Voilà, ça c'est un aperçu général de l'ADN de Digital. C'était quoi la motivation de démarrer euh, l'entreprise Digital en 2005 en fait, je suis intégré à une grande boîte de consulting digital. Donc j'ai passé un bout de moment donc, de cinq ans d'expérience et, et derrière, j'ai construit ma propre perception de société de Digital Consultancy. Et c'était là donc, que je voulais vraiment pratiquer et mettre en œuvre ma perception des choses. Ma perception soit dans l'environnement interne ou bien externe dont on fait face à nos partenaires bien client. Donc j'ai voulu mettre en place euh, ça à ma conception. Et voilà, donc ça c'était vraiment le, le fil le, le fil conducteur. Donc euh, pour mettre en place ça, après voilà, donc au bout des années, donc on a euh, évolué dans le sens donc euh, d'élargir le spectre d'action de de Diginov. Voilà, donc euh, ça c'est vraiment se construire euh, la famille euh, qui répond aux besoins euh, contextuels de clients dans le secteur digital. Pourquoi avez-vous choisi de baser votre entreprise à Sousse C'est un choix euh, évident pour moi, donc euh, je viens de Sousse. De Sousse Sous, ça fait partie de la Tunisie où j'ai grandi et j'ai vraiment donc, euh, construit mes perceptions donc, euh, du monde externe. Euh, C'est vraiment à Sousse donc euh, j'ai grandi à Sousse. J'ai fait le collège à Sousse, j'ai fait mes études à l'institut supérieur donc à Sousse. Et puis voilà, donc j'ai mes, mes racines à Sousse et donc voilà, donc je voulais contribuer à cet environnement et à cet écosystème et rendre un peu donc de ce que j'ai appris pendant les années donc de mes études, de mes expériences. Donc ça a été un choix évident donc de rendre service à ce que j'ai appris de, de Sousse. Quels sont les défis que l'entreprise fait face Actuellement, l'entreprise fait face à plusieurs challenges, notamment et notre premier donc challenge qu'on travaille et qu'on met de l'effort là-dessus, c'est la rétention des salariés, surtout donc dans le secteur IT. Et puis euh, construire un, un environnement scalable et, et sustainable dans le sens où euh, qui servira à la fois euh, nos partenaires, nos clients et à la fois donc les besoins de nos collaborateurs qui évoluent dans, dans un environnement très perpétuel. Euh, Aujourd'hui, on fait, auparavant on fait des, même des levées de fonds et des, des forecasts de trois ans. Aujourd'hui on ne se permet pas donc de faire des forecasts euh, vu les, euh, les changements perpétuels euh, de l'environnement. Donc vraiment, ce que les les, les premiers défis, de, de, de, de, de, de, c'est que vraiment donc la rétention des salariés et mettre cet environnement donc sustainable donc, pour que voilà on évolue ensemble dans une relation win-win et chacun donc trouve son compte, soit l'entreprise, soit l'employé ou bien le client. Qu'est-ce qu'on retrouve comme innovation, secteur d'innovation son alors moi, euh, en termes d'innovation, donc euh, même en Tunisie ou bien dans le cadre de Ginov, euh, moi je qualifie l'innovation euh, et je, le, je la euh, divise en deux parties. Il y a tout ce qui est innovation en matière de contenu, aujourd'hui dans le cadre de Ginov, donc euh, si on dit contenu, c'est que les nouvelles technologies, les nouvelles briques de développement, les méthodes et méthodologies de travail, et puis il y a tout ce qui est innovation en termes d'opérationnel, comment il évolue et on reste vraiment organisé par rapport à les changements de l'environnement. Aujourd'hui, on parle de pas mal de méthodologies, Kanban, Agile et tout. Donc vraiment, il faut qu'on trouve toujours notre rythme par rapport à ces méthodologies-là. C'est pas de la Bible, c'est pas ni du Coran. Vraiment, donc il faut chercher l'innovation dans la méthodologie de travail et dans le contenu qu'on donne à nos clients. C'est pas l'optique qu'on donne vraiment la top technologie, mais la mieux adaptée à son besoin. Parlez-nous euh, de l'écosystème de, de Sous. Alors euh, côté écosystème à c'est euh, j'avoue que c'est un écosystème un peu restreint. Donc euh, on est plutôt ouvert euh, à l'international plutôt qu'en interne. Et à chaque fois, donc euh, qu'on a des partenaires qui font visite à Sousse. Et qui me pose des questions à certains moments que je me suis dit pourquoi je me pose même pas des, ces questions-là et, et pourquoi j'apporte pas des réponses comme le cas donc de partenariat avec Codebank Bank ou bien Drave. Je trouverais qui me pose des questions est ce qu'il y a des comités commerciales qui euh, innovent dans... dans le tourisme ou bien dans l'espace culturel et j'avoue que j'ai pas de réponse. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que c'est moi qui n'a pas cherché à aller chercher l'information? Ou que, voilà, l'écosystème, il ne il, il, il le propose pas. Donc, certes, l'écosystème, il y a un point faible. Il y a un maillon qui, euh, qu'on ne le trouve pas. Soit que l'entreprise, ou bien le gouvernement, ou bien le gouvernement à tous, qui ne fait pas assez d'efforts pour communiquer sur ce, cet ensemble d'écosystèmes, et, et, et, et ramener les entreprises l'un et l'autre, ou bien c'est par nature euh, humain euh, tunisienne sous donc euh, qu'on cherche pas donc, euh, à développer cet écosystème. Mais il manque, il manque vraiment donc euh, la relation, la promotion de la du sous donc sur tout l'ensemble des volets. On essaie de faire de notre mieux. Donc euh, aujourd'hui il y a des organismes comme le CGD, jeune chambre donc des euh, dirigeants, mais est-ce que ce, ce ce chambre là, il fait assez d'efforts pour réunir. Moi, je doute. La dernière fois que j'ai fait des, des rencontres ou bien j'ai mis en relation, c'était vraiment contextuel et ça date plus que plusieurs années. Donc, je me trouve plutôt dans un écosystème digital que vraiment interne en sous. Euh, Parlez-nous quand même des points forts de l'écosystème de, de sous. Pour l'écosystème, certes, donc, euh, qui a des maillons fortes, qui ouvre, donc, aujourd'hui, on a un pôle de compétitivité technologique. Auparavant, donc, il n'y avait pas, donc, cet écosystème. Même l'écosystème, donc, universitaire, il commence à se développer et à se donner plus de valeur, même en termes de qualité des ingénieurs ou bien, donc, de qualité de formation. Donc, ça commence à vraiment, donc, avoir des soins nico, donc, même dans les entreprises de IT ou autres. Aussi, donc, euh, des organismes gouvernementaux où, où il y a, tu peux chercher de l'information, donc soit en matière de segmentation de marché, en matière de clientèle. Donc, euh, ça commence à se développer. Et puis, avec la digitalisation, donc de quelques services, ça nous évite en quelque sorte euh, d'aller et de faire face à des challenges bureautiques euh, ou bien bureaucratiques euh, en Tunisie. Donc, oui, ça se développe, euh, un peu euh, lent. Mais quand même, donc, euh, on, voit, on, voit, on voit de l'espoir derrière cet écosystème. De Quels -ce que sont les défis pour euh, les infos nuages tunisiens, mmh. locales Pour donc, euh, les infos nuages euh, locales, donc, tunisiens notamment, donc, euh, on a quelques difficultés, même des défis, sur euh, la construction déjà, euh, et la la construction de l'écosystème énergétique, déjà. Donc, on peut pas parler d'un fournillage sans pour autant préparer le stock énergétique et énergie. Donc, si j'en dis énergie, donc, certainement qu'on parle d'énergie renouvelable. Donc, il faut bâtir déjà cela, donc, pour être compétitif en termes de pricing. Et puis, donc, en manque de couches, donc, il y a un manque d'expertise. Le savoir-faire, elle est là. Mais le fait, donc, de mettre ce consortium moi je maîtrise une, un business, une autre entreprise qui maîtrise un autre business et qu'on vient de cette complémentarité pour construire cet infonuage. Après, il y a le, la troisième couche, c'est la gestion de cet nuage. Certes qu'il y a des partenaires aujourd'hui ou bien des acteurs comme les fournisseurs d'internet, les fournisseurs télécoms qui ont commencé même à construire leur offre et les services d'infonuages mais il faut, voilà, derrière, est-ce -ce aujourd'hui c'est malheureux qu'il utilise bien, et qu'il offre des services à la base de Teams ou bien des, des trucs donc américains. C'est vraiment challengeant, mais on y arrivera Donc si on trouve les bons collaborateurs avec lesquels qu'on acte vers la souveraineté numérique et c'est via la souveraineté numérique qu'on peut construire notre consortium ou bien base solide pour les, les données et les nuages Parlez-nous de de votre implication dans l'agriculture locale okay. En fait, je fais pas que de l'IT, donc je fais donc de l'agriculture, donc ça passe dans les vins. Et puis voilà, je suis passionné, donc mes, mes grands-pères, donc ils font de, du commerce, donc, euh, et ils font aussi de l'agriculture. Du coup, euh, voilà, donc euh, ils l'ont passé via leurs vins, donc ça fait donc un truc héritier, d'avoir euh, la passion de l'agriculture. Puis voilà donc euh, ce mixte là, ce mixte là donc euh, vu que est en 19 donc euh, on fait pas mal de scénarios genre euh, des tapettes de rats intelligentes, euh, des robots donc, qui font euh, nourrir donc les plantes. Et j'applique ça donc euh, automatiquement dans dans la ferme donc c'est une ferme euh, qui est plutôt euh, classique mais à la fois innovante parce que euh, je teste moi-même euh, comme hobby pas mal de concepts donc euh, sur sur sur la ferme. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un de vos hobbies que vous faites dans votre année je suis du motor riding de temps en temps parce que ça me ça, ça me permet donc de faire face à mes peurs <rire> en quelque sorte. Et puis j'ai une grosse cylindrée, ça me challenge parce que à la fois donc c'est la gestion de risque et puis la gestion de plaisir. Donc tu peux aller vers une vitesse folle et tu te challenges donc parce que la moindre faute ça risque trop trop sévère tu vois. Et donc, euh, c'est la vie, c'est la vie d'un entrepreneur ici. Un salarié il peut faire des, des fautes, et il apprend, et il prend sur son, son salaire. Et puis donc, euh, il a les expérience. Pour un entrepreneur, si, si est mal barré, s'il si si fait des fautes, il paye euh, automatiquement, tu vois. Donc, euh, ça ressemble un peu donc euh, à, au, au motorailing. Est-ce que les logiciels qu'on appelle aussi open source jouent un rôle en Tunisie à Sousse, à digital? Pour, pour les logiciels libres, euh, oui, ils jouent euh, donc euh, un grand rôle euh, dans le développement de, de Donc, euh, On a bâti même le système de management euh, de euh, via des solutions open source comme RedMine. On a bâti des solutions donc euh, de gestion de workflow de, de finances euh, comme Odoo, qui est donc euh, des solutions donc on tend vraiment donc, vers la souveraineté numérique, on tend vraiment vers l'utilisation de l'open source. Parfois, on fait du mixte, pour certains sujets, juste pour faire abstraction de la couche, euh, management de l'open source. Parce qu'aujourd'hui, oui, l'open source, c'est les free, mais derrière, il, il y a toujours le coût de gestion, le coût de hosting, et voilà. Parfois, on fait abstraction à ça, et on, on a a recours au logiciel, donc, payé, mais sinon, bon, moi, personnellement, donc, je mets toujours Dès que après, la, la situation ou bien l'opportunité se présente, donc euh, je n'hésite pas à utiliser le logiciel libre. Et puis voilà, donc euh, reste aujourd'hui qu'on contribue pas assez à la construction de logiciel libre. On est plutôt consommateur, euh, adapta, euh, en mode adaptation. J'espère que voilà, donc euh, Diginov aura donc euh, sa trace, ou bien même son son touche dans le logiciel libre et dire voilà, donc on a contribué à but non lucratif. Dans le développement donc euh, de ce logiciel libre. Quel rôle euh, voyez-vous des logiciels libres euh, dans la souveraineté euh, numérique de la Tunisie et de d'autres pays Alors le rôle de logiciels libres dans bon, la souveraineté numérique, euh, c'est un rôle crucial. Un parce que euh, aujourd'hui euh, c'est fou de développer à zéro. Donc euh, autant de de prendre donc les pédales mais avec euh, des solutions qui existent déjà qui ont fait leurs preuve. et aujourd'hui si on parle de l'open source donc c'est donc il en de la crédibilité donc euh, si on part sur du logiciel libre donc derrière non plus euh, que tu contribues à toi-même tu seras euh, le maître euh, acteur donc euh, du logiciel et certainement donc euh, si tu contribues à ta souveraineté numérique certainement tu vas contribuer et automatiquement à la souveraineté numérique d'autres personnes qui vont utiliser euh, éventuellement ce logiciel. Donc euh, l'open source, c'est un élément crucial pour le développement de la souveraineté numérique pour les pays euh, comme le cas de Tunisie ou bien d'autres pays qui n'ont pas qui ont des, des moyens financiers un peu restreints. Parce qu'il faut toujours mettre ça donc en tête, c'est la solution que, que je vois donc pour, pour ça. Quel message voudriez-vous adresser à vos collègues dans le numérique tunisien? Alors, euh, un message que j'adresse à mes collègues dans le système numérique, c'est qu'il ne faut pas tomber dans la facilité, parce qu'aujourd'hui, c'est l'élément majeur et qui dirige aujourd'hui les décisions des dirigeants. C'est que voilà, il y a, y a un, un proverbe qui dit que voilà, si tu ne payes pas, euh, tu es le produit. Donc aujourd'hui, on, on se fait bombarder donc, avec des ads. Personne donc, euh, ne fait gaffe à sa vie privée. Personne donc, euh, ne fait gaffe où les données sont stockées ou avec qui ils sont partagés. Et, personne, donc, et, et, tu payes, et, et encore pire, tu payes pour, ces, pour tes, archi, tes services et tu, qui tu rentabilisent même tes données. Aujourd'hui, euh, si aujourd'hui on doit être le master de nos vies privées, de notre euh, donc euh, même sécurité touche de, couche de sécurité c'est l'opportunité de capitaliser sur l'open source et pour garantir un futur ou bien éventuel parce qu'on est vraiment câblé avec euh, avec les, les logiciels qu'on utilise dans notre vie euh, quotidienne c'est cela donc euh, qu'il faut cotiser, qu'il faut mettre des effort pour la souveraineté numérique quel message voudriez-vous adresser au euh entreprises québécoises. Alors, je passe un message pour nos collaborateurs, partenaires québécoises. Euh, Aujourd'hui, la Tunisie elle a fait ses preuves en savoir-faire numérique, chose que l'écosystème il n'est pas assez mature, soit en termes de fonds ou bien en termes de restructuration. Donc, vraiment, on, on demande de l'accompagnement sur la construction de cet écosystème. Et certainement, donc, on fera nos preuves pour, la, pour une construction donc, euh, à, une, à une mutuelle bénéfice, donc, euh, soit pour les, les, les entrepreneurs québécois ou bien les entrepreneurs tunisiens. Donc, je sais très bien, euh, via la collaboration euh, qui date plus qu'un an avec Draft Développement et Coda Banker, qu'on a réussi à faire des success stories. Et cela, donc, on peut donc euh, éventuellement, et je suis sûr et certain qu'on peut le répliquer sur d'autres domaines et via d'autres donc euh, logiciels libres. avez vous d'autres commentaires ou questions ou réflexions euh, suite au temps qu'on a passé ensemble euh, ou questions d'entretien Alors, euh, mes commentaires donc. Euh Aujourd'hui, euh, j'avoue qu'on manque euh, donc euh, d'une euh, roadmap euh, à long terme, qu'on manque un peu donc euh, de création de richesses. Et je vois euh, et je crois donc euh, qu'avec tel partenariat avec euh, le Québec, on va assurer euh, des belles euh, success stories, non, non seulement sur le volet donc la souveraineté numérique, mais vraiment pour bâtir euh, un milieu euh, d'affaires et même qui a un impact social et même environnemental si l'occasion se présente. En vous remerciant de votre accueil chaleureux au bureau d'Iginev à Sousse, félicitations pour votre entreprise qui est très impressionnante, très ambitieuse, un exemple, je pense, pour autant les entreprises québécoises que tunisiennes. Merci. Merci beaucoup. Merci déjà donc de votre intérêt euh, envers Euh Aujourd'hui, euh, on grandit très lentement seul, mais on grandit donc euh, rapidement euh, ensemble. C'est à travers euh, ces partenariats donc euh, qu'on qu arrive à faire des pas plus rapides et euh, vraiment épauler pour que du moment qu'on dérape, donc on aura quelqu'un qui nous soutient et voilà qu'on avance plus rapidement. Merci, Merci beaucoup. je Vous en prie.